something. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va essayer de sauter avec nos VTT dans des formes. Donc il y a deux parcours qui nous attendent, un premier parcours au sol et un deuxième qu'on va faire très très gros avec un nouvel airbag, vous allez voir, à des sauts à plus de 4 mètres de haut. Pour ce défi, Franck Paulin m'a rejoint. Salut La forme Ça va et toi Eh bah ben ouais, écoute, que les défis commencent. C'est parti. parti Allez, let's go, premier défi. Les règles de ce défi sont simples, il va falloir sauter dans des formes. A chaque fois qu'on va accomplir ce saut et ne pas toucher la forme, on va avoir un point. Le premier parcours va se composer d'un petit tremplin avec une première forme en étoile. La deuxième forme, il va juste falloir rouler et baisser la tête, normalement ça devrait passer. Et pour ce dernier obstacle, il va falloir sauter entre ces cartons, mais la grosse difficulté ça va être la fameuse planche à clous qui nous attend. Donc il va falloir quand même sauter haut et sauter loin pour pas crever ses pneus pour ce premier défi. Au maximum, on va pouvoir gagner 3 points. Et la fin du parcours se fera en haut du camion. Franck va commencer, que le meilleur gagne. C'est parti l'idée 3 points 3 points, c'est validé. On peut passer au défi numéro 2, allez Pour ce deuxième défi, on va utiliser l'airbag. On vient de le recevoir, un airbag qui fait 2 mètres de haut, 7 mètres de long. Là, Frankie tu vas te faire plaisir, je pense. Ah oui, Je, crois qu je de... sais que tu l'attendais, ça c'est ouais. le truc, qu'on va, c'est notre nouvelle structure pour les démonstrations également. Là, pareil, on a mis un très très gros kick, qui fait pareil, 2 mètres de haut. Donc on va être sur des sauts beaucoup plus gros. On va le gonfler, c'est la première fois qu'il sort du carton, puisqu'il a été bloqué pendant le confinement, donc on va voir. Normalement, si on a tout compris, juste à brancher ça et ça devrait se gonfler. Suspense, t'es prêt Allez Depuis 2014, WD40 vous fait gagner des voyages sur les routes mythiques partout dans le monde et cette année, c'est en Australie. Ils vous font gagner un voyage pour deux personnes de 14 jours. Pour ça, il suffit d'aller dans la description, il y a un lien. C'est 100% gagnant des voyages ou des cadeaux. Il suffit de faire une photo ou une vidéo vous mettant en action avec un produit WD40. Exemple, là, je suis en train de huiler ma chaîne. Tac, la photo. Cheese Maintenant que vous avez votre photo ou votre vidéo, vous, vous inscrivez sur la plateforme qui est dans la description. Donc je vous redis ce voyage, deux personnes, 14 jours en Australie. Profitez-en. L'airbag est installé, que le défi 2 commence. Du coup, on va partir sur le deuxième défi, faire des sauts dans des formes. Cette fois-ci, sur l'airbag, un gros truc, des sauts de plus de 2 mètres de haut. Pour l'occasion, moi, j'ai pris le BMX. Vous voyez, Franck, déjà, il se chauffe. Vu que c'est la première fois qu'on sort cet airbag, on va se faire des petits sauts à blanc et après, bah, on mettra les formes. Vas-y, go, on va se chauffer un peu. Au deuxième défi, Franck, le but avec l'airbag sauter dans des formes, là je t'ai mis un carré, un rectangle plutôt, ouais, plutôt un rectangle. saut normal, à chaque fois qu'on valide un saut, un point, on va changer, je vais imposer des techniques, parce que c'est moi qui t'ai préparé les, les formes et ah, tout, okay. tu verras. et puis feu, allez, let's allez, go, que le meilleur pas. commence. One point Ça, Validé Propre hein, faut pas sauter trop haut je crois non. <rire> Allez vas-y à moi Allez pour les 1 point là Allez Allez go Wouhou One point Et ben on est à 4 points chacun Ce que je te propose pendant qu'on a le carré Le même carré en backflip ça vaut deux points. Mais ça, ah ok, allez ça va, Deux points le backflip là dedans. Allez. C'est parti <métit douloureux> Ah bah ouais bah... Pardon. <rire> Et pardon <Allez. rire> Explosé Bon bah faut que je rapisse seul pour moi quoi. Désolé. suis même pas au millimètre c'était détails. Ah ouais, bah ouais. a l'air chaud. Allez pour prendre le leadership là, c'est maintenant. Là avec le petit BMX je pense que je suis un petit peu plus avantagé mais... On va voir. Hein. Oh Il <rire> y avait une idée. Bon, je l'ai replaqué, c'est déjà ça en vrai. Mais je crois qu'il manquait un petit peu de la hauteur là. Ouais, C'est la roue arrière, toi qui as tapé Moi, Ah, c'est l'arrière la ouais. Ah ouais. Bon, bah, zéro point tous les deux. Ouais. Du coup, on passe à la nouvelle forme. C'est parti. Pour la nouvelle forme, du coup, on est parti sur un ovale. Là, la difficulté, ça va être euh, encore une fois de se grouper un petit peu en l'air parce qu'on va manquer de hauteur. En tout cas, regarde l'état. La première forme, du coup, elle n'aura pas survécu à notre défi. On va voir si avec la seconde forme, l'ovale, on pourra faire des trucs encore plus stylés. Franck va commencer pour un point, puisque c'est un saut simple et ce qu'il va réussir, c'est ce qu'on voit maintenant. Deuxième forme, euh, je vais essayer de pas de l'éclater ce coup-ci, et ça vaut toujours un point. Il ouais, ouais. faut pas plus hein <rire> En vrai, ah cool. bah on augmente le niveau hein Un point, bien joué. Okay. Allez un bras, vas-y pour le sais. point. Pour le point Il commence à pleuvoir en plus, on verra si c'est valide ou pas. Allez go Il met la pression le petit Franky, là. En vrai la forme elle, est, elle paraît simple, mais elle est vraiment toute petite comme ça, il faut se mettre en boule. J'espère que le BMX il va m'aider, parce que pour le coup moi j'ai des plus petits trous que lui. Donc pour le point... allez go Yes C'est le point Voilà, ça fait plaise Alors maintenant Franck, ce que je te propose pour le niveau 2, ce qu'on peut faire, c'est que je vais rajouter des cibles sur les côtés du rond. Okay. Il va falloir dans le saut, lâcher une main ou deux si t'es chaud. Il y aura trois points donc à gagner. Okay. Et si on arrive à toucher une des deux pendant le saut, ça fait un point en plus. Allez. Enfin, en gros, si on re dedans, un point. Si on touche une cible, deux points et si on touche les deux, trois points. Okay. Là, il y a moyen de faire l'écart. Très bien. Allez, Allez c'est parti. Bon, j'espère pas qu'il va marquer les trois points, mais j'irai bien un petit one end là sur celui qui est à gauche ou celui en haut, on va voir. A savoir que si tu touches la cible, ça fait 0 par contre. Donc est-ce que tu es ambitieux et tu essaies de tout toucher et tu as potentiellement 3 points Ou alors est-ce que tu essaies juste de rentrer et tu sauves les 1 points À voir, bon, on va voir ce qu'il fait. Allez, allez, allez, allez, allez Ouh, la tête Deux points validés Tu m'as volé mon idée Ah non, okay. non, à gauche, tu l as, as voulu aussi à gauche Ouais, avec le guidon en fait. Ah, pas... j'ai ah, pas vu Ah, j'ai pas vu le guidon voyons les images là là là c'est que ouais, deux je points. Suis, je suis dégoûté Non tu l'as pas eu celui-là Je suis dégoûté Du coup il y a potentiellement, c'est en fait, maintenant que ça joue Tu vas me voler l'idée Ouais ouais je vais te voler l'idée carrément Allez pour les trois points c'est parti Alors là Je crois que j'ai pas eu le trois points c'est sûr Par contre en plus j'ai même pas touché la tête, je l'ai touché avec l'avant-bras il me semble, celui-là Du coup ça va jouer sur la dernière forme je l'ai réservé pour toi, celle-là c'est la forme freestyle okay. Si tu me bats pas sur celle-là, allez vas-y en plus il y a quelques gouttes qui arrivent On va se dépêcher de faire ça Voilà la forme finale Assez... Bon alors j'ai été inspiré, hein. là j'imagine un espèce de condor ouais, ouais, Genre vois. tu vois là, là tu te mets le ton, tu lèves les mains comme ça c'est un mec qui tombe, non <rire> Un peu de travers parce que la forme, elle est, pas, elle est pas symétrique, mais il a une tête toute petite. Ah ouais, ouais. ok. Bon, imaginez ah ouais. le truc, quoi ouais. Mais celle-là, elle est pour toi. Hein. Ah ouais Là, là, si tu arrives pas. Ok. J'avoue, la forme, elle est pas terrible. On validera une en plus. Franchement, la main, il y a ça pour passer. Ouais. une main. Dans celle de droite, c'est impossible. Au moins une main, c'est validé. Allez. Ça te va Ultime ouais. défi. Allez. Ouais. Ouais. Ouais. Comment ça, non J'ai touché où Moi, j'ai vu que ça a touché la tête là-haut, là. Ah ouais. Oh. Ah ouais, ah ouais, dommage. Et la main, tu l'avais sorti Ouais. Ah ouais, ok. Un peu plus comme ça que comme ça, non du coup Ah, je sais pas. J'ai, fait ce que j'ai pu. Je plus. crois, fais voir. De son angle, on doit voir. pense oh, que le one n, il est validé, hein. Le one ah, de... n Bon, c'était le premier test. Faut qu'on augmente un peu la taille du saut, sinon on a vraiment pas le temps de il de lâcher la balle, main. Hein. Du si coup, on, on réhausse, va le monter si avec les pneus. Avec le pneu, le saut je pense qu'il sera un peu plus réaliste et plus faisable. Bon du coup on l'a rehaussé avec des pneus un petit peu inclinés. Ça devrait être mieux pour essayer de lâcher la main. On va voir ça. Vas-y, lâche-la pas trop. Hein. Ouais. T'inquiète. Hein. Tu peux toucher le bord, c'est mieux même. <rire> ah j'ai tout donné là. Ah, voilà. C'était bon là Ah, Je pense non Franchement c'est validé pour moi. Ah, là, vrai, là, as ouais, t'as mis la main comme ça. Ah, ouais. ouais. Allez, à toi Okay. bon bah allez, hein. pour une égalité du jeu, et ouais. allez c'est parti, Ça se joue et là, là. on est vraiment sur ta partie, hein. je te fais plaisir hein. Ouais c'est vrai J'aurais dû vrai. mettre un truc en mode trial euh... Prochain défi peut-être Prochain défi, ouais. prochaine vidéo, à vous de nous dire si vous souhaitez une prochaine vidéo de ce style Et ben bah, marquez dans les commentaires et puis peut-être que j'aurais plus mes chances avec Francky sur un truc un peu plus trialisant ou... A voir, Donc, allez attends J'imaginerais pas des planes, du feu pas plein, <rire> des, des et tout là, si on a plus de budget ouais. on va demander à WD40 ouais. de nous donner un peu plus de budget et... On s'enverra dans des serpents en feu et tout. Allez, <rire> c'est <fait>. chaud. <rire> oh, allez, à moi. Bon allez, Francky, il a mis la barre très haute. La seule solution, c'est que j'arrive à lâcher cette main. Je suis vraiment pas à l'aise là-dessus. Mais si j'arrive à lâcher cette main, je vais finir à égalité. Et ça sera un beau défi à égalité. Moi, ça me va franchement contre un des meilleurs freestylers de France. Je serais content de d'égaliser ça. Vas-y, il y a pas de voiture. 1, 2, 3, let's go. Ouh. NON Ah non Trop d'échecs j'ai trop donné là j'ai tapé la tête j'ai éclaté le carton là bah, dommage trop fort Ouais ouais trop fort j'ai voulu euh... tu m'as mis un peu la pression là J'avoue ouais. que ça l'a pas fait Bon bah c'était bien cool en tout cas Et j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous voulez un épisode 2 Merci Franck, il a une chaîne merci YouTube sur le VTT Freestyle, donc vraiment allez le suivre aussi. Et bien sûr, merci à WD40 parce que c'est grâce à eux comme ça qu'on peut acheter des airbags, qu'on peut créer des projets aussi cool. Donc je vous ai dit dans la description, il y a un lien, vous pouvez gagner un voyage pour deux personnes en Australie. 14 jours en Australie, ça c'est cadeau. Et il y a plein de cadeaux à gagner également, des bonbonnes comme ça de WD40, plein de trucs. Donc allez-y, pensez bien sûr à vous abonner à ma chaîne, lâchez le petit pouce bleu. À la prochaine